Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler reproduction de cétoine. Donc sur ces images, vous pouvez voir un mâle cétoine et une femelle cétoine en, en plein processus de reproduction. Euh, si vous regardez bien, alors là on le voit extrêmement bien, euh, vous allez voir le pénis du mâle. Alors en fait, techniquement, ça s'appelle l'édéage. Euh, et euh, c'est euh, l'organe reproducteur euh, mâle. Euh, il est assez impressionnant, puisque là on voit que sur ce, cet individu-là, il fait à peu près la moitié de la taille de la bête, voilà. Et euh, on voit aussi qu'il y a une évagination, c'est-à-dire qu'il euh, y a une première partie qui va sortir, puis une seconde. Il euh, y a certains moments, euh, vous allez voir sur... Euh, après, je vous ai mis des photos, et euh, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai rajouté ces photos-là. Donc déjà, prendre... Euh, bah ah, ça, ça dure assez longtemps, hein, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs... Euh, deux, deux courtes vidéos. Il y a eu encore euh, un autre moment où on voit quand même vraiment bien euh, le, les organes euh, génitaux du mâle. Voilà. Alors, maintenant je vous ai mis une photo, donc ça c'est toujours en période de reproduction, enfin, au moment de la reproduction, là également. Ici c'est une femelle et, euh, qui m'a éjecté un peu de liquide euh, juste après, et là je voulais vous montrer que elle avait euh, la partie au niveau du ventre est entièrement euh, convexe, il ça, n'y ça, a pas de, de dépression, c'est complètement euh, convexe, très lisse. Alors qu'en fait, comme on va le voir chez le mâle, euh, sur les photos suivantes, il y a une partie euh, concave euh, au niveau du centre euh, de toute la longueur de l'abdomen, c'est euh, euh, comme une petite ligne comme euh, euh, une petite euh, une petite dépression euh, sur toute la longueur euh, de l'abdomen. Ensuite, je vous ai remontré euh, des abdomens de femelles. Vous voyez la, la variété des couleurs, je trouve ça vraiment magnifique. Ici, c'est un moment... Euh, de reproduction j'ai pris ça avec le microscope euh, numérique que j'ai c'est pas du tout un bon microscope mais euh, il m'a vraiment permis de pouvoir euh, prendre euh, euh, bah, la copulation euh, de manière euh, très zoomée. et je trouvais ça vraiment intéressant euh, je suis vraiment super contente d'avoir pu euh, filmer ça et je voulais vraiment le partager avec vous parce que c'est quand même assez rare de pouvoir filmer euh, l'accouplement de deux sétoines, et puis d'avoir euh, des photos et puis des vidéos euh, qui sont pas mal euh, à ce niveau-là. Bah, J'espère que ça vous aura intéressé aussi, puis bah, je vous souhaite euh, des belles choses. Au revoir voilà, de retour pour euh, une minute, le temps de venir vous montrer quelques images supplémentaires, avec euh, le téléphone et euh, le microscope numérique dont je vous parlais tout à l'heure, peut-être, oui c'est ça. Euh, là, en fait, il y a un mâle qui est venu euh, tenter de s'interposer, de reprendre la place, euh, je sais que c'est un mâle, parce qu'en fait, j'ai vérifié ensuite euh, sur son abdomen, je suis désolée, la vidéo n'est pas très bonne. Euh, là, c'est au fameux microscope dont je vous parlais, les images, et on voit extrêmement bien les parties génitales du mâle et de la femelle. Euh, et puis, euh, ce, ce, ce mâle qui essaye de, de s'interposer, de venir aussi participer à l'action, euh, il n'y arrivera pas, il hein. n'y a pas la place, c'était pas possible. Euh, ceci dit, ce qui est aussi euh, intéressant, qu'on verra mieux un peu plus tard, j'ai coupé une partie de la vidéo qui était euh, trop longue, euh, c'est qu'à un moment, la femelle, elle porte carrément euh, tout le monde à une patte. Donc c'est extrêmement fort, quand on se dit elle, elle porte trois individus sur, euh, sur une un tout petit micro-bout de patte, voilà, c'est là, euh, sur un tout petit micro bout de patte dans un coin, et, euh, et euh, ça supporte le poids de, de ces trois individus, quoi. c'est très impressionnant, c'est là, juste un, à un bout de patte, et après je vous ai mis euh, une série d'images, donc des photos avec euh, les déages en action, et euh, tout à la fin, le ventre de la femelle qu'on voit déjà au niveau des couleurs magnifiques, et euh, bien bombé et